Grand-mère en sucre et grand-père en chocolat. Il était une fois une petite maison tout en bonbons. Dans cette maison tout en bonbons, vivaient un grand-père en chocolat et une grand-mère en sucre. Tous les deux s'aimaient beaucoup, beaucoup. Ils se disaient des mots, des mots, des mots, des mots ronds comme des marrons et lisses comme du réglisse. Quelquefois, il ne s'aimait plus du tout, du tout. Alors, il se disait des mots, des mots, des mots froids comme de la glace, des mots pointus comme des couteaux. Un jour, ils se sont fâchés tellement fort que la grand-mère en sucre s'est retrouvée dehors. Elle s'est mise à pleurer. Pas trop, pour que ses joues en sucre ne fondent pas. Et puis, elle a regardé par terre. Par terre, elle a trouvé des pierres. Alors, alors, avec les pierres qu'elle a trouvées par terre, elle s'est fabriquée une petite maison en pierre. La grand-mère en sucre aimait bien sa petite maison en pierre. Mais elle aimait encore mieux le grand-père en chocolat. Alors, elle est retournée chez lui. Grand-père en chocolat moi grand père en chocolat ne me laisse pas Mais le grand père en chocolat n'entendait pas. La grand mère en sucre s'est remise à pleurer. Pas trop pour que ses joues en sucre ne fondent pas. Le ciel, quand il l'a vu si triste, a appelé les nuages, tous les nuages, pour qu'il pleure à sa place. Et il s'est mis à pleuvoir Tant et tant que la maison, tout en bonbons, a commencé à fondre, fondre, fondre. Le grand-père en chocolat, quand il a vu ça, il est venu frapper chez la grand-mère en sucre. « Grand-mère en sucre, ouvre, ouvre-moi Grand-mère en sucre, ne me laisse pas !» Mais la grand-mère en sucre, qu'est-ce qu'elle a répondu ?« Bien fait pour toi !» Il continuait à pleuvoir et la maison, tout en bonbons, dégoulinait sur le trottoir. Alors, le grand-père en chocolat a fait quelque chose qui peut servir parfois quand on est fâché avec ceux qu'on aime bien. Il s'est approché et il a chuchoté des paroles si douces et si sucrées que la grand-mère en sucre lui a ouvert la porte de sa maison en pierre. Quand ils se sont retrouvés, ils étaient tellement contents qu'ils se sont embrassés, embrassés, embrassés toute la journée. Si bien que le soir, le grand-père en chocolat avait une bouche en sucre et la grand-mère en sucre avait une bouche en un chocolat. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé.